Bonjour même pas mal, merci de nous accorder cette interview. Nous savons que vous avez joué sur scène avec des machines analogiques pendant des années et que vous envisagez maintenant de passer à un set purement informatique. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette transition et sur vos attentes pour ce nouveau set Bonjour, tout d'abord merci de m'inviter à m'exprimer ici. Effectivement, j'ai travaillé avec des machines analogues pendant de nombreuses années. Je dois dire que ben, j'ai beaucoup appris de cette expérience-là. Euh, les machines analogues sont des instruments magnifiques. Les possibilités sont infinies. Le grain sonore, l'esthétique... Euh, voilà, C'est ludique d'avoir ça entre les mains. Euh, elles sont également fragiles. Euh, les déplacer c'est parfois compliqué donc maintenant j'ai décidé de passer un set purement informatique je suis un peu à la traîne par rapport à d'autres hein. ça fait longtemps que tout le monde est passé au laptop euh, pour plusieurs raisons tout d'abord bah, je suis curieux de découvrir euh, les nouvelles possibilités offertes par les technologies numériques aujourd'hui euh, ça a bien évolué euh, je pense qu'il n'y a plus de différence en termes de grains sonores avec l'analo. Euh, ensuite, j'ai également envie de me libérer de certaines contraintes physiques et techniques euh, qui peuvent parfois entraver ma créativité. Euh, avec un set informatique, je pense pouvoir explorer de nouveaux territoires sonores, musicaux, et exprimer ma vision de manière plus libre, plus fluide. Cela dit, je suis conscient que la transition n'est pas facile. Ça fait quelques années que je l'ai entamée. Euh, ça a exigé de moi une grande patience, une ouverture d'esprit, une euh, certaine humilité. Je ne veux pas vraiment euh, et simplement remplacer mes machines analogiques par des machines numériques. Je veux vraiment réinventer ma manière de faire de la musique et ça ne s'est pas fait euh, du jour au lendemain. Voilà, Mais aujourd'hui, j'en suis là. Vous avez parlé de votre vision de la musique. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce que la musique représente pour vous et sur ce que vous cherchez à exprimer à travers votre travail Pour moi la musique est avant tout une manière de communiquer. Euh, C'est comme ça que je me suis pris toute ma vie. Une manière de transmettre des émotions, des idées, des ressentis. C'est une sorte de langage universel qui peut toucher toutes les personnes. Quelle que soit leur culture, leur origine, leur croyances. La musique est une belle manière de connecter les êtres humains entre eux. J'y crois profondément, je l'expérimente depuis plus de 25 ans. Une manière de les rassembler autour d'une même émotion, d'un même sentiment. Dans mon travail, j'essaye toujours de transmettre quelque chose de profondément humain. Euh, L'humain est important pour moi, quelque chose qui par la lame, quelque chose qui éveille l'esprit. Je ne cherche pas à imposer une vision ou une idéologie ou quoi que ce soit. Je cherche simplement à susciter une réflexion, une émotion, l'introspection. Je pense que la musique peut nous aider à mieux comprendre le monde qui nous entoure, à mieux comprendre les autres et aussi à mieux nous comprendre nous-mêmes. Vous avez une vision très poétique et philosophique de la musique électronique. Comment cela se reflète-t-il dans votre travail Je suis ravi de cette question euh, car elle touche à l'essence même de ma musique en fait. Ma vision poétique, euh, philosophique euh, de la musique électronique se reflète euh, dans chaque aspect de mon travail. Que ce soit dans le choix des sons la composition ou encore l'interprétation en live pour moi la musique électronique n'est pas juste une succession de sons mais plutôt une invitation à un voyage intérieur une exploration des émotions et des sensations qui se cachent en nous je considère que chaque composition est euh, comme une sorte d'œuvre euh, à part entière. Euh, on pourrait dire une œuvre d'art, mais c'est un peu exagéré, mais avec son propre langage, sa propre signification. Euh, mes morceaux sont comme euh, des tableaux sonores, des paysages sonores, où se mêlent les textures, les couleurs, les formes, pour créer une expérience sensorielle unique. En toute modestie, c'est. faut pas mal interpréter ça, euh, c'est le point de départ de la création d'un morceau ou d'un live, euh, cette idée-là. Mais ce qui me passionne le plus dans la musique électro, c'est sa capacité à transcender les frontières culturelles, linguistiques, à parler directement à l'âme de l'auditeur, de celui-ci qui danse, celui-ci qui écoute sans besoin de mots ni barrières. C'est une musique universelle qui peut toucher tous les cœurs, toutes les sensibilités. Voilà, j'espère que cette réponse vous permet de mieux connaître, de mieux comprendre ma vision de la musique électro. Je serais ravi d'en discuter plus en détail avec vous ou avec d'autres connaisseurs de musique qui souhaitent explorer un tout cet univers fascinant. On dit que vous avez été un mentor pour de nombreux artistes de la scène électro. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre approche de mentorat et sur les artistes que vous avez aidés Alors, le, le mentorat, c'est un... je trouve ça un, très grand comme mot, euh, mais l'entraide euh, pour produire les autres, euh, les amener avec moi en soirée, des choses comme ça. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. J'ai toujours cru qu'il était de mon devoir en tant qu'artiste établi de tendre la main aux autres. Euh, J'aime faire ça, de leur apporter mon expérience, mon soutien au fil des années j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux artistes talentueux, passionnés, qui cherchaient à se faire un nom dans le monde de la musique électronique, euh, euh, même dans d'autres univers musicaux. Euh, j'ai essayé d'aider, euh, de soutenir de différentes manières, que ce soit en partageant euh, mes contacts, mes connaissances euh, mes connaissances techniques aussi euh, en leur offrant aussi des opportunités de jouer sur scène avec moi euh, j'aime bien euh, aller à deux euh, en live ou à trois ou à plus euh, voilà euh, en les aidant à trouver des débouchés euh, sur leur production en les guidant un peu sur euh, les usines pour fabriquer des disques, les distributeurs, des choses comme ça. Je suis particulièrement fier d'avoir pu contribuer à la réussite de plusieurs artistes aujourd'hui reconnus sur la scène électro. Certains d'entre eux ont même été des invités réguliers sur scène avec moi. Je dois dire que c'est toujours un immense plaisir pour moi de voir leur évolution, de voir où ils en sont aujourd'hui. Je pense qu'en aidant les autres à réaliser leur potentiel, nous contribuons tous ensemble à faire avancer la scène électro dans son ensemble. Je ne cherche pas à me mettre en avant en disant ça mais euh, je crois qu'en tant qu'artiste euh, expérimenté si on peut le dire comme ça euh, il est de mon devoir de donner en retour à la communauté euh, électro euh, qui m'attend à porter euh, quelque chose euh, si un manager ou un producteur est, est intéressé par mon travail euh, J'aimerais que cette dimension de ma carrière soit toujours prise en compte. Euh, elle fait partie intégrante euh, de qui je suis en tant qu'artiste et de mon engagement envers la scène électro. Voilà. Pour finir, comment encouragez-vous les personnes à trouver leur propre voix dans la musique électronique et à poursuivre leur passion Je crois fermement que chacun d'entre nous a une voix unique à suivre dans la vie et euh, la voie de la musique électronique est un moyen incroyablement puissant euh, de s'exprimer d'agir euh, mon conseil serait de se connecter à votre intention la plus profonde et de l'exprimer à travers votre art, votre musique, ou quoi que ce soit d'autre. Utilisez la musique comme un miroir pour explorer qui vous êtes vraiment, et comment vous pouvez apporter quelque chose de spécial au monde. Et rappelez-vous toujours que le plus important est de suivre votre propre chemin. Même si cela signifie de sortir des sentiers battus, la musique électronique est une forme euh, d'art qui encourage l'expérimentation et la créativité. Alors utilisez-la pour découvrir votre propre potentiel, explorer votre propre voie. Et si jamais vous avez besoin de conseils ou de soutien, euh, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours heureux. Euh, de partager cette passion, d'aider les autres à découvrir leur propre passion, leur propre intérieur. Euh, voilà, je suis toujours dispo pour ça. Merci à vous pour cet entretien. Merci à vous pour cet entretien. Euh, également. Merci.